Vous ne savez toujours pas quoi acheter entre une smartwatch avec option 4G LTE et sa version Bluetooth, notamment pour la nouvelle Galaxy Watch 4. Pourtant, vous avez regardé ma vidéo où je vous disais les différences entre une version 4G et une version Bluetooth. Vous savez, cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, allez-y. Aujourd'hui, on va reparler de ce sujet en les comparant directement sur les fonctionnalités possibles et l'avantage d'une Galaxy Watch 4 LTE face à une Galaxy Watch 4 Bluetooth. C'est parti dans cette vidéo, je vais essayer de vous synthétiser les points différenciés entre une version 4G et une version Bluetooth de la Samsung Galaxy Watch 4 ou 4 classiques d'abord pour pouvoir utiliser une version 4g en utilisation indépendante du téléphone il faut que votre opérateur soit compatible et ça c'est assez difficile à le savoir parce que samsung nous permet pas d'avoir une liste pour l'instant des opérateurs compatibles je sais que soche orange ça l'est SFR aussi mais vous avez des difficultés d'après vos commentaires sur red by SFR sur BNU bref il faut bien vous renseigner auprès de votre opérateur avant de payer 50 euros de plus la montre sachant que cette option eSIM sera facturée soche permet d'avoir 3 mois gratuits, 3 mois d'abonnement gratuit puis après ça passe à 5 euros par mois il faudra donc prendre ça en compte une fois qu'on a notre version 4g on va l'associer à notre téléphone à l'application galaxy wearable puis dans forfait mobile comme je vous l'ai montré pendant le test vous allez pouvoir associer votre forfait une fois que c'est fait vous repérerez que ça marche ici en haut de la montre dans les raccourcis vous voyez écrit LTE la montre lorsqu'on la met comme ça montre qu'elle n'est pas attachée au téléphone donc là je suis sur la version LTE simplement Première différence, avec la version LTE, vous l'aurez compris, vous allez pouvoir vous détacher de votre téléphone, c'est-à-dire utiliser la montre sans votre téléphone. Vous pourrez utiliser toutes les applications du store, aller sur le store et... Utiliser ça sans souci sur votre téléphone, c'est-à-dire Spotify, Google Maps, etc. etc. Il sera possible de télécharger vos musiques de Spotify, il sera possible de lancer une navigation Google Maps, donc d'utiliser la plupart des applications du store sans souci et sans votre téléphone à côté. Néanmoins, pour les petits malins qui se disent, bah moi je vais acheter une montre 4G LTE et je vais m'en servir sur téléphone, ça ne marche pas non plus parce qu'il faut quand même initialiser la montre via l'application wearable de Samsung au départ. Je vais pouvoir lancer Spotify, lancer des musiques Spotify et même les télécharger. Deuxième point de différence, outre les applications, ça va être la possibilité d'envoyer des SMS et de recevoir des appels. C'est-à-dire que si mon téléphone n'est pas disponible et qu'il est chez moi et que j'ai la montre, le numéro de téléphone qui était associé au forfait que j'ai ajouté à la montre recevra l'appel directement sur la montre. De même, avec la version LTE je pourrais envoyer des SMS et recevoir des SMS sans mon téléphone. Ça, c'est plutôt pratique. Troisième différence qui rejoint un petit peu les appels et les SMS, c'est les situations d'urgence. Vous le savez, la montre est dotée d'une détection de chute d'un appel d'urgence elle va pouvoir envoyer un message à votre contact d'urgence ou directement appeler les services d'urgence lorsque vous êtes tombé et que vous êtes inconscient avec la version LTE, si vous êtes allé dans votre jardin sur votre téléphone si vous êtes allé dans un champ faire un footing sur votre téléphone et que vous tombez et qu'il vous arrive malheur et bah la montre sera capable de prévenir quelqu'un ce qui pourrait vous sauver la vie c'est quelque chose à prendre en compte si vous n'avez pas votre téléphone sur vous avec la version bluetooth cette fonctionnalité ne marchera pas quatrième point de différence on va parler de l'autonomie vous le savez vous me l'avez demandé de comparer l'autonomie d'une galaxy watch avec le LTE activé et de la galaxy watch sans le LTE activé je l'ai fait en comparant mes deux montres mais je l'ai fait aussi en comparant directement sur cette montre en activant et en désactivant le réseau mobile parce que oui le LTE n'est pas systématique vous pouvez le désactiver et l'activer dans les paramètres pareil que le wifi pareil que le bluetooth et bah ben, en fonction des utilisations en fonction des applications qu'on lance etc une montre avec le LTE activé de façon continue consommera entre 25 et 50% 50% de plus qu'une montre sans le LTE. C'est-à-dire, elle consommera deux fois plus. Alors, je vous le disais que dans mes tests d'autonomie, déjà, la montre n'avait pas beaucoup d'autonomie. Et bien là, vous allez en avoir encore moins si vous utilisez que la montre de cette manière. Car oui, la montre recherche continuellement le réseau et donc perd de la batterie. J'ai testé ça avec différentes utilisations, du sport, de la musique, des téléchargements, et on est du coup aux alentours de 25 à 50%, souvent plus proche des 50%. Cinquième point, qui est pas vraiment un point de différence, mais qui est un Point de rappel, une montre LTE sans forfait SIM, c'est-à-dire si vous achetez la version LTE mais que vous n'activez pas de forfait SIM ou que vous désactivez le réseau, sera la même chose qu'une montre Bluetooth. C'est-à-dire que si actuellement votre opérateur ne propose pas le e SIM ou si vous ne voulez pas payer 5 euros par mois pour avoir votre forfait directement sur votre montre, c'est possible et vous allez avoir les mêmes fonctionnalités que la version Bluetooth. Vous n'aurez payé que 50 euros de plus, mais vous allez pouvoir quand même utiliser votre montre avec votre téléphone associé. Voilà les amis mon résumé sur la différence entre une watch